Merci Winman, quelle belle journée aujourd'hui pour les actionnaires de Tilray. Ce n'est pas mon cas, vous savez, je suis seulement actionnaire de Canara Biotech et je suis très content aussi. N'oubliez pas que si vous voulez faire des placements à la bourse, toujours demander à un conseiller financier. Winman ne connaît absolument rien au marché boursier. Winman fait seulement des petites vidéos sur la SQDC. On enchaîne, on enchaîne, vidéo SQDC aujourd'hui. Je me suis acheté euh, la semaine dernière un troisième produit de San Rafael, on parle ici du Lemon Rocket. Et oui, mesdames et messieurs, San Rafael nous a sorti vraiment plusieurs produits ce mois-ci. je suis pensé à penser euh, au Driftwood Diesel et non, pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, la graine de cannabis que j'ai trouvée dans le contenant n'a pas fonctionné. Donc, allez voir ça sur mon Instagram. le lien, ils sont tous en bas dans la description. Ça va vous diriger sur mon Instagram. Très intéressant. Ma story, ça roule beaucoup, beaucoup. Euh, vous allez voir les vidéos qui s'en viennent sur YouTube en allant sur mon Instagram. On a essayé aussi un autre produit de Saint-Raphaël après le Driftwood Diesel. On a essayé le Stone Fruit Sunset. Écoutez, les deux sont très bons. Les deux sont très bons. Mon préféré de Saint-Raphaël, c'est encore le Pink Kush. Mais j'ai de la misère à dire c'est quel mon deuxième entre le Driftwood Diesel et le Stonefruit Sunset. J'ai le Lemon Rocket ici. Euh, les produits sont à 30 et 50. J'ai fait une erreur dans la dernière vidéo. J'avais complètement oublié qu'il y avait des produits de son rappel qui étaient à dollars 28,20$. Je suis à penser au Tangerine Dream, au Purple Chitral. Et au Great White Shark, la plupart des autres produits sont 30 et 50, juste à penser au Dela La les toutes les nouveaux et le Pink Kush. Excellent, excellent, excellent. <coughs> Il y a aussi un autre produit que j'ai hâte d'essayer, c'est le Rockstar Cookie, que j'ai pas eu la chance de me procurer, mais ça s'en vient. Alright, Driftwood Diesel, non, pas pantoute, Lemon Rocket, Lemon Rocket. C'est fait avec quoi? C'est fait avec du FUEL, F-U-E-L, FUEL, et du CAKE. Donc, FUEL et CAKE, vous savez que j'aime euh, les produits CAKE. Je suis au Ice Cream Cake, de cette art craft collective. Je suis au Platinum Cake, de Pure J'aime les produits CAKE. <rire> Donc, si Saint-Raphaël me sort un produit CAKE, <rire> pense que je vais l'aimer. Fuel, fuel, euh, j'ai pas vraiment regardé, mais fuel, c'est vraiment, j'imagine, diesel. Fuel, ça veut dire gaz, hein. Donc, gaz avec, avec quoi finalement? Avec cake, je pense, ça va être vraiment incroyable, mais je l'ai pas essayé encore, je l'ai jamais essayé. Terpène dominante, limonène. Limonène, ça représente les agrumes. On a juste à au pamplemousse, orange, citron. Limonène, en général, nous apporte un buzz sativa, nous donne un buzz énergétique. Et quand on regarde sur le site de la SQDC, on nous indique un produit hybride à dominance indica Donc, c'est supposé nous relaxer. Est-ce que ça va nous écraser? Je ne sais pas. En général, la limonène, c'est plus sativa, donc vraiment hâte de voir le buzz que ça va me donner. Euh, pour ce qui est du taux de THC, on est quand même chanceux, 23.9, 23.9. Donc 23.9, si c'est un indicat, très intéressant, très intéressant. 23.9, si c'est un sativa, Winman, oui, c'est moins son style de cannabis. Plusieurs personnes ne veulent pas être écrasées, ne veulent pas avoir de l'air gelé. Moi, c'est ce que je recherche. Je veux vraiment relaxer, déstresser, plus rien faire. Je veux pas un buzz sativa si énergétique qui va me faire penser, je fais ça à longueur de journée. Selon le site de la SQDC, ça va être indica, Mais là, moi, je regarde la terpène dominante limonène. Limonène, d'habitude, c'est de l'autre bord. Sativa. Si J'ouvre ça. Donc, c'est ce donner un goût diesel et citronné dans les arômes naturels qui sont inscrits sur le site. Limonène, terpène dominante, hum. le saut de sécurité. Deuxième terpène, myrcène. Très encourageant parce que limonène, myrcène, ça donne le goût. que J'aime beaucoup. Plusieurs de mes cannabis préférés ont ce duo de terpènes. Troisième terpène, un anti-inflammatoire. Le cariofilène qui est pratiquement là dans, dans plus de 50% hein, des cannabis. Ça, c'est moi qui vous dis ça, c'est mon opinion personnelle. C'est pas un chiffre exact. Ensuite, on a l'inalol, un peu plus relaxant. L'inalol qui est plus euh, lila, lavande, qui, qui est vraiment faite pour s'endormir. Et la cinquième terpène qui doit être, j'imagine, en, en moins grande quantité, pinène. Donc, limonène, myrcène. Lemon Rocket, un mélange de cake et de fuel. On a toujours un petit boost. C'est rendu un standard. C'est rendu un standard pochette d'humidité pour tenter de garder le cannabis humide. Le cannabis, comment qu'il est? Très très mou, très très humide. Euh, le cannabis ne sera plus jamais sec avec ces pochettes-là. Est-ce qu'il est trop humide? Oui, parce que ces, ces pochettes-là, c'est 62% d'humidité. 62%, c'est l'humidité parfaite pour garder son cannabis à long terme, le, le, le, le, le préserver, le conserver. C'est ça que je cherchais le mot, conserver. Mais l'humidité parfaite pour fumer un joint, c'est 58%. Donc, un peu plus sec, un peu plus sec que le 62%. Ça sent bon. Écoutez, euh, j'aurais de la misère à comparer le Stone Fruit avec le Driftwood Diesel. Le Driftwood Diesel c'est Diesel à côté, man. Le Driftwood Diesel c'est Driftwood Diesel, c'est à côté beret. Ça je pense que je vais euh... écoute San Rafael, là. Ils sont vraiment gentils là parce que ça sent c'est vraiment dans mes goûts là. Là je cherche mes notes d'approche. Ça va être vraiment fort, ça, je pense. Là. Très bon. Pas fort en tant que buzz, mais il va être bon, je pense. Hein? Même style là, que San Rafael, mais un petit peu. On a vu les photos de mon euh, Stone Fruit sur euh, Instagram. C'est incroyable avec le mauve. Tout ça. Lui, il est moins beau. Okay? Il est moins beau que le Stone Fruit. Là, mais le Stone Fruit, il nous a tout aveuglé avec des petites, petites taches de mauve. OK? Mais il était incroyable pareil, là. il était beau pareil. Celui-là ici, c'est euh, il, il est moins wow, il est moins wow, mais il sent bon, il sent bon. J'ai hâte de l'égrener. Hein, le cannabis. Euh, il, il goûte plus qu'il est égrainé, hein, il goûte plus. On va mettre des cocottes, euh, les plus grosses cocottes de côté. Euh, je mettrai pas pause, je mettrai pas pause, c'est Vous euh, connaissez Sandra Pelle, même grosseur de cocotte, même style. Puis euh, je vous l'ai dit, il n'est pas, il n'est pas wow, Il n'est pas incroyable. Il est très bien. J'ai vraiment confiance en San Rafael pour la qualité. J'ai vraiment hâte de fumer ça. Il va être bon, je sais, euh, le sais. Le cariophyllène, il a pas d'air à sortir trop trop. Il n'a pas d'air être trop dérangeant. Cariophylène, c'est euh, associé à poivrer, clou de girofle. OK, OK, all right. je suis content, je suis vraiment content. Euh, 23.9, si on sur le suicide de la c'est supposé être un petit peu plus syndicat. Hum, parfait, donc j'ai graines de cannabis, là. très important là, de ne pas mélanger le cannabis avec des restants d'un autre. C'est pour ça que je parle mon singulier, mon single, mon... Grinder simple, même grinder c'est en anglais. Plusieurs personnes m'ont demandé de dire le mot « curing » en français. Chez euh, Willman, on va garder curing euh, ». Ça va toujours être « curing » ici. Il y aura pas le, le, ça va être l'anglicisme, ça va être « curing ». On n'utilisera pas le mot francophone pour le « curing ». Ça va rester « curing ». Donc, euh, pour ceux qui s'en intéressaient sur mon Instagram, je réponds à vos questions ici, là. Hein, C'est comme un deux pour un. On répond aux questions et on fait la vidéo d'un produit de la SQDC. Donc euh, là, il manque juste un petit élément. On va prendre ça ici. Mon cannabis est égrené. C'est les cannabis que je fume ces temps-ci. Euh, N'oubliez pas, environ là, le, 1er août, le 1er août, je vais faire un top 10 SQDC. Nouveau top 10 SQDC euh, Winman. Le 1er août. Beaucoup, beaucoup de changements depuis le dernier top 10. Et ce top 10 va être un peu spécial. Oui, euh, ça va être un top 10 de mes achats. Donc vraiment, euh, je vais vous donner un petit coup. Le Rockstone ne fera pas partie de mon top 10 parce que je, je l'aime. Il est incroyable. C'est le troisième, hein, SQDC, mais je n'achète pas. j'en achète pas. J'arrive au comptoir. Est-ce qu'il vaut la peine, 46$? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il vaut, est-ce qu'il est deux fois meilleur que les autres? Oui, oui, oui, mais je n'achète pas. Je n'achète pas. Donc, soyez présents le 1er août. Nouveau top 10, SQDC à Willman. Top 10 sur mes achats de 2021. Et je vous le dis, dans ce top 10, il y a 7 7 ou même 8 nouveaux produits. 8 nouveaux produits dans mon top 10. Je le répète, ça va être un top 10 sur mes achats. Donc le Rockstone, j'en ai acheté 0 en 2021. Donc, c'est pour ça que le Rockstar ne sera pas dans mon top 10. Pas parce qu'il est pas bon. Pas parce qu'il ne mérite pas. C'est parce que c'est un top 10 de mes achats. Parfait. Le joint est roulé. All right, je suis content. J'ai un peu la chair de poule. Euh, je suis sûr qu'il va être bon. Ma grosse question, c'est il va être indica. Je veux qu'il soit indica. Je veux que le site de la SQC ait raison. Mais moi, c'est la terpène là, qui me dit que la terpène, hein, ça buzz. Parce qu'on sait que les terpènes aident au buzz. Les terpènes aident les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, c'est quoi? Le THC, le CBD, le CBN, qu'on ne connaît pas ici à Weillman, mais qu'on va bientôt découvrir. Il y a environ 130 cannabinoïdes. Mais on en connaît seulement deux, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le THC et le CBD. Donc, les cannabinoïdes et les terpènes, Effet d'entourage, c'est écrit partout sur Internet. C'est écrit partout. Effet d'entourage. L'ensemble de l'œuvre, C'est le tout qui fait que ça va bosser. Bon, là, on cherche le briquet. Briquet, lighter, briquet. Wow! Oh. 23.5, 23.9. Qu'on peut avoir entre 20 et 26. Donc, si vous achetez ce produit-là, Automatiquement en haut de 20%. Lemon Rocket, un mélange de Fuel et de Cake. Rapidement, le Driftwood Diesel, c'était un goût vraiment diesel. Et puis, euh, le Stone Fruit était vraiment bon. Il y a petit soupçon de carufinette, mais il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Puis, Là, vous allez me dire, « Ouais, mais s'il y a un soupçon de cariophyllène, le Stone Fruit, pourquoi le stone fruit, ça, pourquoi tu ne l'aimes pas plus automatiquement que le Drift Wood Diesel? » C'est parce que je fume, oh, le chat est en arrière, je fume du coche couche que j'ai fait pousser moi-même, puis il n'est pas pareil du tout comme le Drift Wood Diesel, là. il n'est pas la même qualité, mais il y a un goût de diesel qui est là, puis j'arrête pas d'en fumer du coche couche que j'ai fait pousser, puis... Pour ça que le Driftwood. Je t'anni là, je tanné. Mais essayez, les nouveaux produits de San Rafael sont très bons. Alright. Santé. C'est, un euh, <coughs> écoute, DSL. Je sais ce que je veux dire, mais je, <coughs> je pense deux fois avant de te le dire. Ça devrait être toujours le même! <coughs> Le Drift Wood Diesel goûte plus diesel. C'est lui qui coûte le plus diesel. Lui, c'est le deuxième. Et puis... Euh, écoute, vous allez l'aimer, man. Vous allez l'aimer. Le tabarouette que le Drift Wood Diesel goûte diesel, là, ça n'a aucun sens. C'est... cela là ce que je l'ai dit tantôt, que je l'ai dit que je pensais deux fois, là. je vais te le dire pareil. Je trouve que c'est un mélange des deux autres que je viens d'essayer. C'est un Driftwood Diesel mélangé en Stone Fruit Sunset. Ça ressemble, les boys, ça ressemble. C'est trois cannabis qui vont être très bons, qui vont être très populaires. Mmh! Moi, euh, j'ai ai beaucoup aimé le Stone Food Sunset. J'aime beaucoup celui-là aussi. <rire> Il y en a qui vont triper sur le driftwood Diesel. Les trois sont égales, même. Écoute, écoute, je sais que tu pas ça que je te dis ça. Je... Ah, même moi, je suis pas content de te dire ça. Mais... Je vais te le répéter une autre fois. Je peut pas être plus clair que ça, le Drift Wood Diesel, c'est diesel à côté. Le Stone Fruit Sunset, c'est vraiment euh, fruité diesel cariophilane. On va checker pour être sûr, c'est encore ça. Là. Pas c'est encore ça. Fruité diesel avec une petite touche cariophilane. La description de la SQDC pour le Stone Fruit Sunset est bonne. Mmh. Puis le Lemon Rocket, diesel, c'est vrai. citronné. C'est diesel, en tout cas, man. Diesel, citronné, ça peut être vrai. Puis pour ce qui est du buzz. bah ouais. À 23,9, euh, c'est pas le plus écrasant. Qui, en tout cas, à me dire. À 23.9 avec un pink couche. tu sais tout de suite. Euh, J'ai fumé le tiers présentement. C'est sûr que c'est pas un sativa. C'est pas un sativa. Mais. Euh, je vais te laisser ça hybride. Je... Des fois, c'était c'est pas écrit la dominance. Je pense que j'aimerais mieux laisser ça de même. Hybride, hybride. C'est pas un gros indica. Euh, c'est pas un sativa non plus. Il est bon, man. Il est bon. Les descriptions sont pas pires. Les descriptions sont pas pires sur le site de la SQDC. Je te recommande les trois, man. Les trois derniers San Rafael. Euh... Je... Je... Si tu écoutes la vidéo complète, complet, tu, tu vas quand même avoir une idée, là, c'est sûr que si tu sautes euh, dans la vidéo, peut-être que tu comprendras peut-être pas euh, quel qu est le meilleur, ben, j'ai dit que les trois étaient pareils, les trois étaient similaires, mais j'ai quand même dit que le driftwood Diesel, c'est lui qui coûte le plus diesel, man, okay? L'autre, le Stone Fruit Sunset, un peu fruité, un peu diesel, un petit peu cariflène qui est pas dérangeant, ils sont très bons, man. Pis cela, diesel, est-ce qu'il y a un petit goût citronné? Je pense que le diesel, il est là. Le citronné, le diesel, il est là, en tout cas. Euh, Peut-être un... Le soupçon de cariofilin qu'il y a sur le Stone Fruit Sunset. Mais met oui un soupçon de cake. On en veut plus, là. J'en veux plus de cake. Mais c'est juste un soupçon. Euh, il ressemble beaucoup au Driftwood Diesel. Qui goûte un peu moins fort. Côté diesel. Je sais plus quoi dire, bro. Je quoi. se ressemble les boys. Hey, faut pas dire qu'ils se ressemble pas, là. faut pas dire qu'ils se ressemble pas. Puis. Euh, that's it. That's it. Donne un pouce à la vidéo. Ça, ça a été quand même difficile de faire ces, ces produits-là, mais. Là, je suis gelé, là. Mais je pense que j'ai quand même bien décortiqué, là. Je, je, je suis en train de, de, de, de, me remettre en question sur, sur cette vidéo-là. Mais, c'est un bon produit. Il ressemble beaucoup au Driftwood, Diesel. All right? Donne un pouce à cette vidéo. Écris un commentaire. Dis-moi donc, as-tu essayé ces trois produits-là? Trouves-tu qu'ils se ressemblent? Donne-moi des nouvelles. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.